Salut toi, tu vas bien Et ben voilà, c'était mardi ça. Cette semaine, j'ai accroché la, la caméra sur le torse de Bilouquette. Euh, donc la dernière GoPro Hero 7, mais euh, je vais quand même adjoint le, le Karma Grip. Cette dernière GoPro, elle est capable de filmer euh, de manière très stabilisée euh, en natif, en stand alone. Mais euh, c'est quand même euh, encore mieux avec le Karma Grip, qu'on ne s'est pas privé. Et comme euh, actuellement, je peux toujours pas procéder à ce genre de déplacement à vélo, et ben je compense et j'exorcise mon manque de vélo. Je viens m'attendre épouse Bilouquette, qui a joué le jeu vraiment avec, euh, avec plaisir et, et gentillesse. Et puis surtout pour nous offrir des images comme ça. Hein. Donc on est mardi, c'est le début de semaine pour Bilouquette. On travaille du mardi au samedi, comme souvent dans les magasins. Et donc elle s'en va à travailler, euh, à est et à venir sur scène. Ça lui fait désormais, depuis qu'on a euh, déménagé sur Beson, euh, un trajet plus court qu'auparavant. Avant elle avait 13 km. à présent c'est 8, voilà. un tout petit peu moins de 8. Allez, hein. deux fois 8, contre deux fois 13 euh, auparavant. Voilà. Donc elle gagne du temps dans sa vie, un peu plus de temps pour, euh, pour elle. <rire> elle perd un peu moins de temps sur son trajet. Même si elle me confiait que elle est quand même... Euh, Très nostalgique de ses itinéraires parisiens, hein, parce qu'elle faisait bah, forcément une traversée euh, radicale d'est en ouest de Paris, pour aller de, de la porte de Vincennes, donc juste à côté de Vincennes, aux portes de Vincennes, à Annières-sur-Seine. Et voilà, elle est nostalgique de ces de itinéraires qui étaient très véhiculaires, elle circule beaucoup sur la chaussée, biloquette Elle n'est pas très piste, elle fait partie de ces gens qui sont très à l'aise sur la chaussée, et qui ont compris, c'est Patrick de l'échappée belle qui me résumait ça. Euh, voilà, je connais beaucoup de gens qui circulent très bien de manière véhiculaire et qui te disent voilà, pour être en sécurité sur la chaussée, le secret c'est de rouler vite, ouais. de rouler fort. Dans une certaine mesure, je suis absolument d'accord avec ça, effectivement. Alors ça soulève une, une autre question. Enfin, ça soulève un, un grand sujet c'est que tout le monde. Euh, n'est pas capable de rouler vite et fort, déjà, parce que tu n'as pas forcément ni la condition, ni le vélo, ni l'envie, hein. voilà, tout simplement. Milouquette euh, fait partie des gens qui pédalent assez fort et d'une manière assez tonique, hein, pour ne pas dire sportive, mais parce que c'est dans sa nature. Hein. Voilà. De ce point de vue-là, elle n'est pas représentative, je pense, de l'ensemble de la communauté euh, féminine euh, à vélo, tout simplement. Et puis parce qu'elle a entre les jambes euh, quand même un missile intercontinental. C'est un vélo <rire> ultra sportif pour le coup. Hein. Un MR4 de chez 211, monsieur messieurs dame. Ne regardez pas les prix. Donc c'est dire si je n'ai pas travaillé les vitesses comme je, je l'ai fait avec moi-même. <rire> C'est-à-dire qu'habituellement, j'accélère quatre fois la vitesse. Mais là, quand j'accélère quatre fois Bilouquette, ça, je trouve que ça va trop vite. <rire> Alors du coup, je l'ai accéléré que deux fois. Voilà, Sache-le. Bon non elle ramène pas des moyennes de jaune non plus mais euh, quotidiennement elle roule plus fort que moi. Alors là elle nous emmène euh, longer le parc Pierre-Lagravaire. Alors c'est très chouette et en même temps c'est pas chouette. Enfin, euh, c'est une, une piste là, bidirectionnelle. Euh, bon mais qui longe euh, l'autoroute à 86. Alors euh, en hiver, il bah, n'y a pas de feuillage pour la cacher. <rire> Donc c'est un, un peu moins sympa que quand il y a des feuilles. Tu te sens un peu plus dans ta petite bulle cyclable. Même si tu entends le ronron de la 86, là tu les vois un peu plus, c'est un peu triste. Tous les... Mais ma foi, bigre, heureusement qu'elle est là cette piste. C'est super, ça lui offre combien 2-3 km là Sans aucun feu, en toute paisibilité. Et du coup c'est très efficace pour elle. Typiquement c'est sur ce genre de, de portions que tu peux faire grimper une... Ta moyenne roulante sur un trajet justement. J'ai découvert ça bah, sur le tard de notre vie parisienne quand je, je pouvais bénéficier enfin après toutes ces années de, de ces multiples axes sur les voies sur berge, sur la Pompidou. Où, voilà, t'as trois bornes sans aucun feu, sans rien, sans croisement, sans carrefour et ça trace tout seul. Du coup ta moyenne, eh bah, elle, elle gagne des points. Hein. Personnellement, je ne regarde pas ma moyenne en mode Strava, euh, chercher les coms et, euh, et chercher la moyenne. Mais euh, c'est quand même un bon baromètre de ton itinéraire et de la cyclabilité de ton itinéraire, finalement. Si tu, tu peux constater que bah, là où tu n'avais pas d'aménagement et où il y avait beaucoup de carrefours, beaucoup de feux, ta moyenne roulante, elle en pâtit. Voilà. Et ce n'est pas efficace pour toi parce que tu subis un petit peu euh, la chaussée et puis euh, les contraintes et les règles euh, inhérentes à la circulation motorisée. Alors que là, tu es sur un pur aménagement qui t'est dédié euh, entièrement, 100%, et du coup, c'est royal au bar, et tu peux tracer euh, comme ça. Et tu gagnes du temps, finalement, parce que moins d'arrêts, moins de stops, moins de feux, euh, donc moins de pieds à terre aussi, moins de relance. Alors, à propos de la neige, euh, donc mardi, là, euh, ce matin-là, euh, toute la communauté euh, cycliste là, euh, sur les réseaux sociaux, la, la cyclosphère, euh, la vélosphère, euh, tout le monde était frustré parce que bah, beaucoup travaillent assez tôt. Et donc euh, avant les premiers flocons, il n'y avait rien par terre. Et Milouquette a la chance de partir plutôt vers 9h15, 9h30, donc euh, c'était pour elle, c'était cadeau. Alors tu as remarqué que je te mets quelques petits passages où on voit notre petite chatte qui regarde la neige. Hein. Ça me permet de masquer des passages un peu daltoniens. Parce que je ne peux pas laisser ça chez moi, c'est pas possible. J'ai une charte colorimétrique, moi, madame Milouquette. Bon, elle a fait beaucoup d'efforts ce jour-là quand même. <rire> elle a beaucoup marqué l'arrêt au feu, un peu plus que d'habitude. Je veux pas euh, hashtag balance ta coquinoute, mais euh, <rire> voilà, on n'a pas tout à fait le même rapport euh, au feu. Même si euh, je la connais, et puis là j'ai observé cette semaine euh, tous ses déplacements. Euh, elle fait pas ça, évidemment, comme une frappe à l'ingue. Je suis pas en train de légitimer ça non plus. Attention, hein, monsieur. Bon alors maintenant à propos du, bah, du vélo sur la neige, hein, sous et sur la neige. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine parce que voilà, comme je, je suis occupé à, à beaucoup troller les internets, là, sur, euh, particulièrement sur Twitter et sur Facebook, euh, un peu plus qu'à l'habitude actuellement. J'ai communiqué là-dessus et puis je me suis rendu compte que néanmoins il y avait quand même pas mal de gens qui réagissaient en disant, euh, dites donc, euh, la team vélo, là, sur Twitter, euh, vous tweetez beaucoup que vous vous êtes amusés comme des petits foufous, là, vous nous montrez des films, des machins, des bidules, et puis moi, j'ai juste cru que j'allais mourir, écrasé, parce que les automobilistes euh, s'en sortaient pas, que j'avais pas d'aménagement pour me réfugier, que j'étais pas à l'aise, que ça glissait, que j'étais pas bien, j'ai pas du tout passé un bon moment. Alors... C'est vrai, c'est important de le, de le dire aussi, dans ces cas-là, effectivement, tout le monde n'est pas forcément à l'aise sur la neige, c'est sûr, pour diverses raisons. D'abord, là, tu vois Bilouquette qui est sur son MR4, elle a un rapport qui est ultra fusionnel avec ce vélo, elle fait partie intégrante, enfin, ils, ils ne font qu'un, vraiment. Alors d'abord, elle a un grand passé de cycliste, de motarde, de skieuse. Elle est d'un naturel très sportive et euh, elle a un super sens de l'équilibre. Je dis ça parce qu'elle euh, est vraiment, euh, dit-on, au-dessus de moi hein, euh, sur la pratique du vélo euh, en général, euh, Milouquette. Vraiment, elle a cette espèce de dextérité euh, phénoménale. Et puis là, il se trouve que depuis deux ans, elle a ce vélo qui lui convient mais tellement bien. C'est vraiment l'extension de sa personnalité de cycliste. Et qui plus est, il est totalement équipé... Euh, Exactement comme il faut, c'est-à-dire qu'elle s'est montée des bons boudins avec des gros crampons qui adhèrent super bien, ce sont des pneus qu'on passe à crampons d'une grosse section, ça doit être du 38 ou même peut-être du 40 ou du 43, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande et donc elle est super à l'aise, elle est en tubeless, donc pas trop gonflée, donc un maximum d'adhérence voilà, elle a des super freins à disque et puis euh, rouler jeunesse, vraiment elle est super à l'aise quand je regardais ces images, je me ai dit, je vais demander après. Je lui ai dit mais dis donc, c'est incroyable comme tu es. Euh, c'est ça, comme tu es fusionnel avec ta bécane. et. Euh, j'ai vu son sourire, j'ai vu toutes ses dents là. D'un coup, tu vois, elle est tellement heureuse sur ce vélo, tellement ravie. Euh, et puis voilà, là, elle était vraiment comme une enfant, mais avec euh, l'assurance et puis euh, la maîtrise. Voilà, la maîtrise, tout simplement. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc bref, effectivement, elle a coché toutes les cases, ce jour-là, pour rouler sur... Alors, il enfin, y a neige et neige, hein, on a connu euh, bien plus, évidemment. Là, j'ai vu des images à Lille, mais ils ont été servis, C'était Oh là là, qu'est-ce qu'ils se sont amusés. Il y avait 10, 15 cm par endroit. Euh, donc là, évidemment, c'est... <rire> <rire> C'est rien du tout, faut pas qu'un Québécois me, me, me voie parler de ça parce qu'ils <rire> ils seront morts de rire Je suis à titre personnel des cyclistes québécois justement, je pense euh, cycliste de Rosemont par exemple Entre autres, hein. autres j'ai pas les noms en tête là mais j'en suis D'ailleurs je partage les, les gens que je suis sur Youtube Donc si tu vas euh, sur ma chaîne et que tu vas dans euh, chaîne justement, <rire> ou abonnement je ne sais plus euh, Tu vois un petit peu hein, tous les gens que je, je suis je crois qu'il y a un certain Laurent aussi que je suis, qui me semble être un, me semble être un expatrié, en fait, un, un Français. Oui, là, c'est rien du tout, mais bon, ça peut mettre à mal euh, des gens. Et devant l'enthousiasme généralisé de la cyclosphère, de la vélosphère, il euh, y en a qui s'y sont euh, lancés euh, et qui, qui n'ont pas passé un bon moment aussi. Il faut pas oublier de le dire, effectivement. Après, si tu vas avec ton petit vélo de route avec des pneus de 19 euh, ultra slick euh, et des freins à patins, euh, oui Évidemment, tu ne vas pas passer un bon moment, c'est sûr. Bon alors là, on arrive à, un, à quelque chose d'emblématique, de, totalement emblématique. On est à bois Colombes et il y a deux collégiens qui se rendent à l'école à vélo, en autonomie, tout seul. C'est assez rare pour être signalé euh, en région parisienne. Alors à titre personnel, j'en avais j'en croisais régulièrement, euh, bon, souvent les, les, les deux trois mêmes dans notre quartier à Paris. Et plus récemment, là, depuis qu'on a emménagé, quand je traversais Neuilly aussi, j'ai été subjugué de constater qu'à Neuilly-sur-Seine, qui est quand même pas la ville quand on voit l'image du vélo, hein, tout simplement, il faut le dire, eh bien je vois énormément de collégiens, notamment, et de lycéens hein, qui se déplacent à, à vélo, à Neuilly. Et donc là, ce jour-là, elles croise quand même deux collégiens en autonomie, tout seul, peinards, sur la chaussée, en plus il n'y a pas de piste et tout ça, donc... Euh, c'est dire à tel point ils ont réussi à apaiser ce, ce coin, cette ville, bois Colombes là, de telle sorte que des enfants puissent circuler sereinement, tranquillement. Qui plus est, un jour de neige quand même, ça envoie un super message. Et moi, moi ça, me, ça me rend totalement optimiste, voire nostalgique, parce qu'à ce âge-là, je me déplaçais à vélo aussi pour aller au collège. Je trouvais ça beaucoup plus pratique. Je perdais moins de temps, ça allait plus vite qu'à pied. J'étais pas loin du collège, hein, mais euh, <rire> par fainéantise, j'y allais à vélo. Bref, euh, voilà, ça c'est vraiment l'instant super enthousiasmant pour moi de voir cette image-là. On ne parle pas d'enfants qui se font trimballer en bagnole par papa ou par maman ou qui subissent, entre guillemets, euh, les transports en commun. Euh, là, on parle d'enfants j'ai encore la voix de, de notre fille qui résonne dans, dans ma tête qui disait. Euh, quand tu te déplaces à vélo, quand es enfant, tu ne subis pas, tu ne te laisses pas porter, tu es acteur ou actrice de ton déplacement. C'est toi qui fais avancer ton vélo et c'est toi qui circules et es totalement actif, vigilant. C'est une activité à toi. Et là, quand en plus es, tu circules seul comme ça ou avec ton copain ou ta copine, c'est quand même un super moment. Enfin c'est... Là, c'est deux enfants qui circulent de front, tous les deux, sur une petite rue limitée à 30 km heure. Bon, je ne connais pas euh, la politique de cette ville euh, et tout ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est réussi, là, à bois Colombes. Déjà, si tu réussis à apaiser ta ville et ton quartier, ah, c'est chouette. Hein. Et pendant ce temps-là, Madame, Monsieur, on voit l'hôtel de ville, la sur seine Ma tendre épouse arrive à son travail, rue de Nanterre, l'échappée belle, un magnifique magasin de vélo et de service autour du vélo. Regarde si c'est pas beau, cette enseigne. Hein Viens-y, fais un petit tour. Là, le, le Yotic, tu vois, c'est François <rire> qui arrivait. J'ai mis des pneus cloutés. Ouais, de besoin, ouais. Ah bah non, toi t'es parti beaucoup plus tôt. Bonjour Voilà, on plonge dans l'intimité de l'échappée belle. Un matin à 9h45, on va pas les déranger. Ils ont une excellente machine à café. Ils vont prendre leur café, on va les laisser se réveiller. Hein Et puis on va apprécier ce petit plan neige sur le mur de briques. Et puis on parlera du couvre selle de Patrick, là. C'est quoi ce truc <rire> Bon, et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un peu plus sérieusement et en détail cette boutique. Je vois qu'elle a un énorme coup de cœur. On va un petit plan volé sur le vélo de François. Le radis Dead. Et voilà, on est sur le départ. Donc bah, tout a fondu là, hein. c'est un peu la déception, donc Bilouquette est toujours avec le, la caméra au harnais, hein, avec le, le Karma Grip, donc le stabilisateur euh, fabriqué et commercialisé par GoPro, hein, qui s'accouple parfaitement avec la caméra. Et là, va nous faire une, une longue traversée de la rue de Nanterre, donc qui sont à euh, L'extrême bout, tout à la fin de cette rue de Nanterre. Elle est très très longue cette rue. Elle est un tout petit peu plus qu'en faux plat montant. Est, on peut dire qu'elle grimpe un peu, voilà. Et elle va ensuite aller s'engouffrer, donc venir en rue Barbus, euh, en direction de la gare de Bois-Colombe. Alors c'est une, une rue où quand tu es euh, suivi par une auto, tu ne te sens pas forcément bien. Parce que là, typiquement, il n'y a jamais la place pour te doubler. Mais c'est limité à 30. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle roule au-dessus de 30. Comme ça, elle est tranquille. Ça me, ça me rappelle un peu cette dévi que j'avais fait il y a, il y a plus d'un an, euh, il y a 15 mois, euh, avec ma copine Isabelle où j'avais beaucoup parlé de, euh, du cyclisme au féminin, du cyclisme urbain au féminin et euh, du peu de visibilité qu'on avait sur les réseaux sociaux là-dessus. Et du fait que ça m'agaçait, moi je, je m'agaçais en tant que lecteur de réseaux sociaux et tout ça de, de constater à l'époque qu'il y avait vraiment peu de visibilité euh, de la jante féminine euh, sur ce sujet euh, précisément euh, d'une manière générale sur le vélo et puis plus particulièrement sur le vélo urbain voilà. euh, les, les femmes qui, qui sont moins présentes et moins actives euh, à venir communiquer là-dessus et sur leur expérience euh, je note quand même un, un net rebondissement de la chose voilà, je, je suis abonné de plus en plus à à beaucoup de femmes qui partagent le fait de se déplacer à vélo et puis plus récemment à des femmes qui partagent en vidéo voilà et en daily ops, et en daily ops commenté je pense évidemment à Girl je pense à The quiche des dames qui viennent nous partager leur, leur expérience, leur ressenti en causant à tête reposée sur leur trajet j'apprécie énormément, donc c'est cool parce que vous êtes de plus en plus mesdames à venir nous partager ça. C'est bien parce que je considère que vous êtes vraiment encore pas assez nombreuses à venir le partager par rapport à, à ces messieurs qui partagent. Mais c'est en net progrès. J'apprécie énormément. Parce que voilà, là dans le silence le plus total et le calme et, et la féminité la plus timide, il y a mon épouse, la biloquette, qui trace sa route à 30 km h <rire> et qui n'a jamais l'idée de venir en parler ou chroniquer ou tout ça. Euh, mais qui, euh, je le reconnais et je l'apprécie intensément, euh, accepte euh, de bonne à loi que je lui installe cette caméra et qu'elle se l'installe elle-même au retour pour nous ramener ces belles images. C'est un trajet qui est euh, assez pépouse. En fait. Finalement, là, elle, elle a un trajet retour où elle. Euh, elle va circuler sur beaucoup de chaussées à sens unique ou, ou, ou limitées à 30 km h Et euh, là, par exemple, typiquement, à cet endroit-là, elle me confiait qu'elle adore passer par cette, cette avenue du Général Leclerc parce qu'elle est très à l'aise, c'est très large et elle peut, elle peut rouler fort. <rire> parce qu'elle aime bien rouler fort, tu l'auras compris. Mais voilà, euh, c'est... C'est super sympa comme trajet. Alors oui, c'est radicalement différent de ces grands boulevards. Évidemment, euh, voilà, elle va plus rouler dans Paris, elle a plus cette chance que moi j'ai conservée voilà, d'avoir euh, au moins la moitié de mon trajet euh, paris intra et de pouvoir bénéficier de tous les progrès qui s'y font en termes de cyclabilité chaque jour un peu plus. Euh, ça bouge énormément Paris. Voilà. Et, euh, la piste cyclable sur euh, Boulevard Voltaire, sur... Euh, sur Rivoli, tout ça, c'est des choses dont on n'aura pas eu le temps de profiter, nous, alors que ça faisait 22 ans qu'on habitait à Paris et qu'on aurait pu l'emprunter quotidiennement. Bon, voilà. Le progrès arrive un peu tard, mais il est là. Donc tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour les générations futures. Et puis maintenant, on va s'atteler à, à contacter les, les autorités locales pour, pour essayer de, de désengoncer un petit peu notre quartier. Hein, pourquoi pas Même si à Beson, particulièrement, ça commence bien. C'est tout frais, mais ça commence bien. J'avais autre chose à, à te dire. On est à la Daily numéro 50. 50, c'est la moitié de 100. Tu vois, euh, c'est énorme. Alors évidemment, ça représente euh, un an et demi. Hein, ça fait genre un an et demi que j'ai commencé à faire des Daily ups. Mais euh, si tu n'avais pas été là, euh, avec tes commentaires... Euh, avec tes pouces bleus, comme dirait Baby Luquette, avec tes abonnements, avec tes réactions et avec euh, ta bonne humeur et ta manière de réagir, euh, parfois contradictoire. Et, et, et encore une fois, j'en ai parlé souvent, mais c'est ça qui est super, euh, sympa, cette manière de réagir et, de, et ça lance le débat et la discussion. Euh, 50 Daily quand j'ai fait les deux premières, je ne me serais pas vu du tout tenir la distance. Et là, on en est à 50 la moitié de 100 c'est énorme Cha chaque daily hop ça représente évidemment beaucoup de travail que je fais vraiment avec euh, beaucoup de bonne humeur et, et beaucoup de passion euh, j'ai plus le choix en plus parce que j'ai plus besoin de me plaindre des lenteurs de mon ordinateur euh, puisque tu m'as offert un nouvel ordinateur donc c'est encore plus avec plaisir parce que ça se passe tout seul ça, ça va très vite c'est un réel bonheur de, euh, quand tu as l'envie de faire quelque chose et qu'en plus, on te met les outils dans les mains pour le faire. Et Dieu sait que moi, les outils, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise euh, infiniment. Euh, donc voilà, euh, on a passé la barre des 6500 abonnés. Euh, on a passé le million de vues il y a, il y a deux mois. Et on a passé euh, cette barre euh, moins symbolique, mais hyper importante pour moi, des 50 délits observations d'observation quotidienne, de circulation à vélo à Paris et en région parisienne. Avec tous les changements de vie qu'on a vécu aussi, nous, de notre côté, les changements d'itinéraire et tout. Et je suis hyper content de pouvoir te présenter un aller-retour de Bilouquette comme ça. Voilà. Au départ, j'avais collé la cam à Paris, mais je, je m'étais dit, pas, je ne peux pas montrer ça parce que vraiment... <rire> La Daltonie était profonde et là elle a joué le jeu et elle a été très très très prudente. On l'a vu que trois fois, notre chatoune. <rire> Donc ça va, elle est top. <rire> elle est top. Voilà. Encore une fois, après chacun fait ce qu'il veut hein, et comme il veut. Et voilà, moi, je... Après, je, je peux pas te présenter les choses qui me ressemblent pas tellement euh, quand même. Quoi. Bref, c'est un grand plaisir, vraiment, d'être là et de partager avec toi de partager euh, du vélo, de la bonne humeur, euh, des moments où, pas forcément de bonne humeur non plus, mais parce que c'est important de le montrer et d'en parler aussi, mais de montrer aussi les bons moments et euh, de le partager. Voilà. Donc euh, on se reverra, euh, on s'entendra samedi, hein et, et puis euh, on discutera ensemble les lives du samedi, hein, tous les samedis matins aux alentours de 11h du matin, et tous les samedis en fin d'après-midi, aux alentours de 18 h qui c'est qui disait la grand messe du vélo <rire> C'est marrant. C'est beaucoup dire. <rire> c'est trop pour moi. Euh, disons, euh, le, le petit club, euh, le petit club échangiste <rire> des vélotafeurs et vélotafeuses. Lol. Ça, ça aussi, ça a été dit. C'est-à-dire que ça part un peu en sucette. Hein. Je ne parle pas du tout avec la même voix. Ça rigole beaucoup dans tous les sens. Ça balance des vannes et puis euh, surtout, c'est plein de, de second degré. J'aime beaucoup. Mais voilà, on est tous euh, très différents. On a tous euh, pas du tout les mêmes histoires, les mêmes trajets, les mêmes vies, euh, les mêmes occupations entre les étudiants, ceux qui travaillent dans tel domaine, ceux qui travaillent dans tel autre, ceux qui sont dans tel euh, euh, environnement ultra urbain et d'autres qui sont totalement à la campagne. Donc... Euh, ça permet un peu de partager tout ça, de mixer tout ça et puis de ressortir euh, quelque chose qui a goût de vélo et euh, qui est vachement sympa quand même. Même si, euh, voilà, il voilà, y, y, y, y en a c'est plus gravel, il y en a c'est plus route, il y en a c'est plus hollandais, il y en a c'est plus, plus VTT. Il euh, y en a aussi, il en reste. <rire> Lol, enfin, on se battra là-dessus sur le live. Il <rire> y en a qui n'ont pas compris qu'un vélo, ça doit être noir, <rire> dans une pipe mais noir, noir. Hein. Arrêtez avec vos vélos rouges. <rire> bon, plus sérieusement, voilà. Ça se passe le samedi à 11h et à 18h. On est en live tous ensemble et toutes les idées sont bonnes à prendre. et <rire> On réfléchit là-dessus avec euh, un deuxième degré euh, <rire> profond et caractérisé. Et voilà. Et pendant ce temps-là, ma euh, tendre bilouquette... Euh, est arrivée à Beson et puis remonte sa petite rue Maurice Berthaud. Dans la joie et la bonne humeur. Et puis elle va rentrer à la maison avec ce sourire qu'elle a derrière les oreilles. Désormais, tous les soirs, depuis quelques années, qu'elle s'est reconvertie, qu'elle a changé de carrière et qu'elle s'est lancée dans, dans le vélo pour sa carrière, pour conjuguer une passion et un métier. On en parlait justement dans les lives de ces gens qui se sont reconvertis, qui ont changé totalement de branche pour conjuguer ça. et voilà Elle fait partie de ces gens-là et, et c'est une histoire, c'est une réussite en la matière parce que ça n'a pas de prix de rentrer chez toi le soir après une journée à avoir fait exactement ce qui te plaît dans la vie. En l'occurrence, elle n'est pas vendeuse, Bilouquette, elle est art mécanicienne cest c'est-à-dire qu'elle... C'est elle qui est en charge de l'atelier et qui met les mains dans le cambouis. Euh, l'atelier, le gros atelier, euh, super hard. Hein enfin, C'est elle qui démonte tout, qui désosse tout, qui remonte tout. C'est la king de la mécanique, ma bilouquette. Enfin, la king, la queen, <rire> plutôt. Anyway, bon, elle arrive là. Euh, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si tu as, si as tenu les 26 minutes là. Euh, merci encore d'être plus de 6500 ici, c'est hyper euh, stimulant, voilà. euh, d'avoir pourquoi pas regarder ces 50 daily observations, euh, ça représente quand même beaucoup d'heures de programme, je sais pas, peut-être 25 heures hein, quand même, euh, si tu veux toutes les voir. <rire> il y a du... si... Bonjour, je m'appelle Bilou. je fais des deal et observations. Si tu viens d'arriver là, tu as 25 heures à rattraper. 25 heures. Non, non, pas tant que ça. Une vingtaine d'heures, on va dire. On va arrondir. Bref, euh, bah, je suis hyper content de passer du temps pour ça, parce qu'il voilà, y a de l'échange, du partage, et, euh, et de la bonne humeur, et du vélo. Et, voilà. et que, à chaque fois qu'on va me dire euh, « Tiens, je me suis mis à faire du vélo pour me déplacer en regardant tes vidéos bah, », mon cœur va battre la chamade. Et je même pas à gérer ça, d'ailleurs. Merci encore pour tout ça, et puis euh, à samedi pour les lives, et puis pourquoi pas la semaine prochaine pour une nouvelle d'Eliops, mais ce ne sera pas moi qui ai roulé, hein <rire> c'est trop tôt là. Allez, une bonne soirée, bisous, salut.